Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 19 octobre 2017, il est 6h11 du matin. Écoutez, euh, je vais vous faire un clip vidéo aujourd'hui pour vous expliquer euh, ce qui arrive pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, parce que vous savez que c'est, euh, ça se trouve à être le sujet euh, autant au fédéral qu'au Québec ici et aux États-Unis. Euh, moi, je propose l'abolition de l'impôt sur le revenu et euh, taxer 2 de toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements dans un an. Vous savez que les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements représentent 179,5 milliards de dollars de transactions par jour au Canada. Ça équivaut à l'équivalent, ben ça équivaut à un montant de 5200 dollars par tête au Canada. Pour ça, c'était en 2011. À l'époque, la population était de 34 340 000 de population. Donc, euh, ça revient à un peu plus de 100 dollars par jour par tête que le gouvernement euh, recouvre ou perçoit en taxes et en impôts. C'est de l'argent scriptural qui est recherché, euh, que le gouvernement, nos gouvernements, y est recherché à l'Association canadienne des paiements. Donc, de l'argent scriptural, c'est de l'argent imaginaire, c'est de la monnaie imaginaire, c'est de la monnaie NSF. C'est la même monnaie qu'utilisent les banques pour financer vos propriétés, euh, maisons, voitures, etc. J'ai reçu euh, une lettre euh, de l'Agence du revenu du Canada. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Euh, je sais pas même si je peux même regarder. On peut voir peut-être euh, ce qui est écrit. Euh, C'est malheureux. là. Ils ont écrit ici, sur cette lettre-là. «N'être ouvert que par le destinataire seulement. To be opened by addressed only. » OK? Pour qu'un gouvernement écrive... Euh, pour que le ministère du Revenu du Canada écrive une pareille note sur un document, qui est envoyé sur un, un document, voyez-vous, et ça, c'est euh, ça vient de l'Agence du Revenu du Canada, Direction générale des services juridiques, édifice CONOF, 555 Avenue McKenzie, 3e étage, Ottawa-Ontario, K1A, OL5. Donc, ça, c'est l'Agence du revenu du Canada, c'est leur adresse. Donc, vous voyez, j'ai pris une copie de l'enveloppe et euh, je la rends publique. Le gouvernement, ce qui arrive, c'est que moi, ça fait plus de 25 ans que je me bats pour faire reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Entre l'être humain qui n'a aucun droit, que la loi ne s'applique pas à l'être humain, à nulle part où il y a des numéros d'assurance sociale et des noms de famille. Votre nom de famille est né le 23 août 1794 par la loi euh, la loi 2 du Fruits de euh, La loi 6 du Fruits de l'an 2 du 23 août 1794. Et quiconque refusait un nom de famille était emprisonné et perdait ses droits. Moi, quand j'ai gagné ça en 2004, j'ai tout perdu. J'ai perdu carte d'assurance chance maladie, euh, euh, permis de conduire. C'est la SAC qui est à... À l'origine de toute la perte de mes droits et tout ça, la Société d'échange automobile du Québec, avec ses avocats, cabinet Gélina et associé, ensuite de ça, cabinet euh, du Sauméran, hein. il euh, y avait Gilles Blondeau qui était à l'époque euh, à la direction des sanctions du permis de conduire. Et quand j'ai gagné devant la Cour municipale de Montréal, devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure, pour faire reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, le gouvernement m'a tout enlevé au complet. Euh, vous savez que le cœur, le nerf de la guerre, dans le fond, dans toute l'économie, c'est l'impôt. C'est les taxes, et l'impôt, et c'est seulement les pauvres et la classe moyenne qui en payent. Pour payer des impôts, il faut comprendre une chose, c'est que ça prend une loi, ça prend une constitution. La loi... Euh, la loi I-3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 stipule à l'article 1, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi ici au Québec. Ça, c'est confirmé dans les formulaires RC 251 et T118 de l'Agence du Revenu du Canada, dans lequel tu vois toutes les provinces et territoires identifiés et désignés sur ce formulaire-là, sur ce document-là, sauf le Québec. Donc, le Québec n'a pas de loi, il n'existe pas. Le fédéral continue à taper sur la tête des gens, les déposséder de leurs biens. Étant donné qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution ou quoi que ce soit, c'est votre signature qui fait foi de votre engagement et de votre accord de vous faire voler des taxes et des impôts par nos gouvernements, autant provinciaux, autant du Parlement Canada, du Canada, autant du Parlement de l'État national, du pays du Québec de l'an 2000. Quand on dit pays du Québec de l'an 2000, c'est par la Constitution du Québec, la loi E20.2. Et par la loi de l'Assemblée nationale de 1982, chapitre A23.1, article 15, qui dit que tout candidat élu doit prêter serment de respecter la Constitution du Québec. Donc, vous l'avez vu dernièrement, il y a quelqu'un qui a été assermenté, on a vu ça à la télévision. Il prête serment de respecter la Constitution du Québec et il prête serment euh, d'allégeance à la reine, alors que la reine n'existe plus, et n'a plus de pouvoir et d'autorité... Entre autres, depuis 1985, le chapitre de loi P1, la loi du Parlement du Canada, qui, à l'article 2, euh, dévolue les autorités et les pouvoirs de la reine au premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Et il n'y a aucune loi qui a fait que Brian Mulroney, suite à sa, à, à sa disparition comme premier ministre du Canada, n'a jamais transféré son autorité et ses pouvoirs à qui que ce soit. Donc, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de sanction royale ici, il n'y a absolument rien. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, qu'est-ce qui fait que vous êtes lié à l'impôt sur le revenu? C'est que vous acceptez d'encaisser les retours d'impôt. Et le gouvernement le sait. Aussitôt qu'il vous permet d'encaisser des retours d'impôt ou des intrants, comme la TPS-TVQ chaque année, vous recevez euh, deux ou trois chèques par année du gouvernement que vous encaissez. La TPS-TVQ, il n'y a rien de plus illégal et inconstitutionnel et anticonstitutionnel que la TPS-TVQ, ainsi que l'impôt sur le revenu. Parce que l'impôt sur le revenu, il n'est pas supposé d'avoir un employeur qui est intermédiaire entre vous et le gouvernement pour percevoir des impôts sur votre revenu. On appelait ça, à l'article 92.2 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, la taxe directe. La taxe directe, c'est vous avec le gouvernement et vous n'envoyez jamais un sou de plus que ce que vous devez au gouvernement. Le gouvernement ne vous retourne pas des impôts alors que l'employeur, lui, il vous perçoit plus que ce que vous recevez, et à la fin de l'année, en plus de ça, il va joindre, si tu veux, si vous voulez, euh, le salaire de votre épouse ou de votre époux, donc ça fait un ménage, les deux salaires sont ensemble, puis si le gouvernement apportera ses argent, il va aller en retirer encore plus. Et là, bien, si y a un retour d'impôt à faire, bien, il va vous faire un retour d'impôt, puis là, vous, vous l'encaissez, en l'encaissant, vous, euh, automatiquement, vous donnez votre accord de vous faire voler, c'est certain que les gens ne peuvent pas dire « Moi, je pas mon argent, on est tous endettés à 170% de nos revenus ici au Canada. » Donc, la seule chose qu'il a, c'est que chaque fois que vous encaissez de l'argent, premièrement, il faut que vous dites au gouvernement qu'il doit vous payer en chèque. Donc, il vous envoie un chèque, et là, quand vous encaissez, c'est vous qui payez, puis là, vous dites carrément au gouvernement « que c'est du vol, c'est de l'extorsion fiscale, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, et c'est par menace. C'est la menace de ne pas prêter serment à la Cour. C'est la menace de ne pas signer un document, parce que vous ne voulez pas signer un document fiscal. Et si vous ne signez pas un document fiscal, si vous ne prêtez pas serment à la Cour, si vous ne signez pas un affidavit, si vous ne signez pas vos déclarations de revenus, Écoutez, le gouvernement peut tout vous saisir, il va tout vous ramasser au complet. Donc, c'est important de comprendre aujourd'hui qu'il y a une sûreté à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12, à l'article 1, euh, qui stipule tout simplement que cette sûreté-là vous appartient. C'est-à-dire, cette sûreté-là est une propriété du gouvernement. C'est le chiffre en rouge en bas, sur le talon. Et euh, c'est ça qui... Euh, qui vous donne le, le fameux montant en question de ce que le gouvernement administre sur vous. Moi, j'en ai un pour Jacques Normandin qui est à 5 300 000 et l'autre à Jacques-Antoine Normandin qui est à 7 700 000. C'est sur le même certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et le mot naissance n'est pas humain. Le mot de naissance est strictement juridique et le gouvernement s'est servi de l'expression naissance pour créer la personnalité juridique, en ajoutant votre nom de famille. Parce que quand on vous demande votre nom de baptême, on ne vous demande pas votre prénom de baptême. On va dire, c'est quoi ton nom de baptême? Bien, moi, mon nom de baptême, c'est jacques joseph antoine pierre Mais c'est quoi ton prénom courant juridique? Bien, c'est Jacques qui est la personnalité juridique qui m'a été confiée, à qui on aura rajouté le jour de sa venue au monde, le jour de sa naissance, on a rajouté le patronyme Normandin, qui représente M. Normandin, Mme Normandin, Mademoiselle Normandin. Donc, c'est une association de personnes, c'est une corporation qui appartient au gouvernement par la loi 6 du Fructidor de l'an 2, du 23 août 1794, et par les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866. Donc, euh, vous comprenez comme moi que le gouvernement, lui, même si c'est jean joseph pierre antoine Normandin, le représentant autorisé de Jean Normandin, par l'honorable juge Godbout dans le dossier 200-22-028-373-041, qui a gagné à la cour, le gouvernement continue à, à m'obliger hein, à accepter des documents et à les ouvrir pourvu que je le rouvre au nom de Jacques Normandin Et c'est bien écrit. N'être ouvert que par le destinataire seulement. C'est pas des farces, là. Voyez-vous comment qu'un gouvernement... Ça, c'est des avocats, des juges, des députés, des ministres, des huissiers. C'est ces gens-là qui connaissent cette fameuse identité-là. Vous savez que le gouvernement a présentement un chèque de 48 000 dollars En circulation. OK? 48 742 places en circulation. Et euh, il est certifié, il vient du compte bancaire du ministère de la Justice du Québec. On a essayé d'encaisser ce chèque-là, ils ne l'ont pas voulu parce qu'on a ouvert un compte bancaire d'être humain à la Banque de Toronto Dominion. On a reçu le chèque en, le 8 septembre euh, 2000, 2008, c'est ça. Et on a ouvert le compte bancaire TD 004-4288-63-104-95. Euh, Ce compte de bancaire est ouvert sans numéro de sociale, sans permis de conduire, sans carte d'assurance maladie, sans passeport, sans nom d'employeur, euh, par une simple, adresse, une simple adresse civique. Mais euh, quand ils ont ouvert le compte, ils, ils se sont dit oh, « on va lui trouver le numéro de sociale à quelque part ». Ils n'ont jamais été capables de le trouver. Donc, euh, ils ont laissé en fonction ce compte bancaire-là, la banque TD, tant aussi longtemps qu'on pourrait déposer seulement des billets de banque et des scènes de la monnaie. Mais ils n'ont jamais accepté d'encaisser le chèque du ministère des revenus certifié, un chèque certifié de 48 742$, puis on ne l'a jamais, on ne l'a jamais encaissé. Donc, ce fameux chèque-là, euh, j'ai reçu une lettre un an plus tard... Euh, euh, mes collègues et moi, un an plus tard, on a reçu une lettre du ministère des Finances nous obligeant à encaisser le chèque, sinon il devenait de périmé. Puis ça venait du ministère des Finances. Et le chèque, euh, c'est un chèque euh, qui sort de la caisse centrale des Jardins. Cette gang de bandits-là du mouvement des Jardins. Donc, euh, c'est certain que euh, là, on n'a pas pu encaisser le chèque, on n'a pas pu le déposer. Donc, euh, j'ai téléphoné à mon huissier, sonnier, à Robillard Lorty. Euh, Daniel Graton qui était superviseur là-dedans, je lui ai donné le chèque, j'ai rédigé euh, le procès verbal qu'il devait expédier à la banque TD pour le dépôt du chèque. Il l'a fait, et euh, quelques semaines après, le chèque nous est revenu, refusé, j'ai le procès verbal de tout ça. Et euh, donc, on, laisse, on a laissé aller, on a laissé faire, on a attendu. Le chèque, est si tu veux, on ne peut pas le déposer. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le 12 avril 2012, quatre ans plus tard, Revenu Québec, de l'agence du revenu du Québec, du registreur des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, représenté par Pierre Bouchard, l'avocat, a prélevé un montant de et sur ce chèque-là, qui est un G107, qui est le chèque du ministère de la Justice. Ils ont fait un prélèvement alors que le chèque n'a jamais été oblitéré, il n'y a pas eu une barre dessus. Il n'a jamais terminé sa transaction à la caisse centrale des Jardins. Euh, la Banque du Canada a reçu ce chèque-là. J'ai expédié ce chèque-là à la Banque du Canada avec une note comme quoi on, on leur confiait ce chèque-là en attendant de régler la situation. Et La Banque du Canada nous a retourné le chèque en nous disant que le chèque était bon pour au moins 11 ans. Alors que le ministère des Finances ici nous a dit que le chèque, s'il n'était pas déposé un an plus tard, à l'intérieur de l'année, le chèque tombait périmé. Imaginez-vous le ministère des Finances, la Caisse centrale des Jardins, alors que tout système bancaire est une compétence fédérale, ça n'appartient pas ni à l'État national du Québec de l'an 2000, ni aux provinces canadiennes, ni à la République du Québec de 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec en 1968, puis qu'ils ont créé la République du Québec. C'est Marc Lalonde lui-même, dans le Journal des débats, qui a dit que le Québec était rendu une république. Là, aujourd'hui, c'est certain qu'on travaille avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui est quasi-constitutionnelle. C'est un autre avocat. C'est l'avocat Benoît Pelletier qui a dit que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est quasi-constitutionnelle. Donc, elle n'est pas constitutionnelle. Elle est complètement nulle. Et là, ben, le gouvernement, quand il travaille avec des lois hors de la loi, avec une constitution imaginaire, des lois imaginaires, une Charte des droits et libertés de la personne imaginaire, des humains imaginaire. N'oubliez pas que le mot aliquis veut dire homme imaginaire, Aliquois veut dire femme imaginaire et aliquid veut dire des lois imaginaires. Le Canada est fondé là-dessus, le Québec est fondé là-dessus. Moi, j'ai tout appris ça. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas je sais bien qu'à 170 d'endettement, vous êtes obligé d'encaisser les retours d'impôts, vous êtes obligé de signer, vous êtes obligé de prêter serment, tout se fait par la menace. Tout se fait par la menace et la menace est interdite par le Code civil du Québec si le gouvernement vous menace d'emprisonnement, vous menace de voler vos biens en passant par des syndics de faillite, en passant par des huissiers, en passant par la Sûreté du Québec, par la Sécurité publique, par des policiers, des policiers qui ne sont pas au courant de tout ça, des policiers qui ignorent carrément leur situation et leur identité, vont euh, tout simplement appuyer les démarches d'un huissier, les démarches euh, d'un syndic de faillite pour vous voler. Ils deviennent eux-mêmes des voleurs. Écoutez, j'ai deux lettres de l'UPAC, moi, qui me félicite, qui me félicite pour le travail que je fais contre la corruption et contre la collusion, et c'est signé par Robert Lafrenière lui-même. Et Robert Lafrenière n'est pas un voleur. Moi, par ces deux lettres-là, je vais défendre la Sûreté du Québec. C'est certain qu'il y a des bandits à l'intérieur de ça. N'oubliez pas que la Sûreté du Québec est fractionnée en deux. La moitié de la Sûreté du Québec est là pour servir. Et les policiers de la sécurité publique, là, que ce soit municipal, de la Sûreté du Québec ou la GRC, il y en a en moitié de ces gens-là qui servent le gouvernement, et l'autre moitié servent la population. Donc, il y a un clan pour le gouvernement contre l'autre clan qui est euh, pour euh, les citoyens, pour la population. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de constitution, quand il n'y a pas de sanctions royales, quand on vous dit qu'il y a des sanctions royales, quand on vous dit qu'il y a des constitutions, vous le voyez à la télévision quand les gens prêtent serment. Hein, Je prête serment de respecter la constitution du Québec. Ça, ça c'est euh, la, la nouvelle députée de Louis-Hébert qui vient de prêter serment à la télévision, puis elle prête euh, serment d'allégeance à la reine, alors que la reine n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité, n'a plus absolument rien depuis euh, 1985 au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada. Donc, euh, pour votre euh, information aujourd'hui, ce fameux document-là, je le complète. OK? Euh, et là, ben, le, le gouvernement... Non, maman, c'est occupé, s'il vous plaît. Donc, euh, le gouvernement automatiquement... Le gouvernement... Maman, s'il vous plaît. Donc, le gouvernement automatiquement ne peut pas arriver... Et, et dire qu'il est capable, de, il a la capacité de vous punir, il a la capacité judiciaire, politique, législative. Le gouvernement ne peut pas vous dire qu'il a cette capacité légale, constitutionnelle et légitime de vous faire voter aux élections, de vous faire payer des impôts. Alors que vous ne connaissez pas votre identité, c'est seulement le gouvernement qui connaît votre identité, c'est la personnalité juridique qui est toujours appelée à répondre aux infractions que le gouvernement vous reproche. Jamais l'être humain. L'être humain, il est baptisé et il ne porte pas de nom de famille parce qu'un nom de baptême ne se baptise pas. Et pour votre information, les Vietnamiens. Un Vietnamien à sa naissance, a un an. Un bébé vietnamien, quand il vient au monde à un an. Il est un être humain dès sa conception naturelle. Puis il n'y a pas de numéro de science sociale dès sa conception naturelle. Ici, au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays industrialisés, hein, on est, on devient un être humain le jour qu'on vient au monde, de la venue au monde. Et la période de grossesse de la dame en question, ça ne compte pas comme être humain. L'enfant n'est pas un être humain. Donc, un an après l'accouchement de sa mère, après sa venue au monde, la même dame de sa venue au monde, là, il y a un an. Alors que les Vietnamiens, eux autres, écoutez, c'est des humains. Nous, on n'est pas des humains pour le gouvernement. Entre nous, sur le trottoir dans les marchés, dans les centres d'achat, quand on parle dans nos familles et tout ça, quand on parle de nos amis, on est tous des êtres humains. pour personne qui va, se, qui va mettre un doute là-dessus. Le seul doute qui existe, c'est les tribunaux judiciaires, les notaires, Hein? les tribunaux judiciaires, les notaires, les députés, les ministres. Mais les députés, là, je vais vous dire, franchement, tu as une gang de cabochons d'imbéciles là-dedans. C'est des gens qui ont fait l'université, qui ont le verbe, qui ne font pas, aucune faute d'orthographe. À part de ça, c'est des imbéciles. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas capables de comprendre, de faire la différence. Je regarde Diane Boutillé, qui est ministre de la Venue nationale à Ottawa. Écoutez, euh, cette femme-là était dans les arts et tout ce que vous voulez. Elle était dans, euh, justement dans le bout de des îles de la madeleine ou en Gaspésie, à Chandler, je crois. Et euh, cette femme-là, elle est de bonne foi, mais c'est jamais elle qui travaille sur les documents en question. Moi, je m'en viens avec une proposition de taxer 2 à l'Association canadienne des paiements, l'abolition de l'impôt sur le revenu, et même si on abolissait tout ici, au Canada, des taxes et les impôts, le gouvernement retirerait plus que deux fois les montants de toutes les taxes et des impôts qu'il perçoit dans un an ici on n'aurait pas de problème là, de financement, puis d'économie, puis de coupure budgétaire à la santé, à l'éducation, quoi que ce soit. Non. Mais il n'y a pas de bonne volonté. Les gouvernements, c'est des voleurs. Ceux qui nous gouvernent, c'est des voleurs. C'est des gens qui savent qu'on n'est pas des humains, parce que c'est eux mêmes qui nous ont créé des personnalités juridiques, puis ils remplissent les poches à partir de nous. Il y en a qui vont sortir très très riches là-dedans, il y en a d'autres qui vont rester tout simplement riches, oui, mais qui n'auront jamais rien compris, puis qui ne veulent pas rien bouger. Tu sais, Monsieur Garneau, là qui est au fédéral, là, pensez vous que ce gars-là c'est un politicien? Non. non. Tu sais, on vient de nommer une gouverneur général là, ils vont la nouvelle gouverneure générale qu -ce que ce vous voulez, il n'y a rien à faire avec ça là. Tu sais, cette femme-là, elle est pleine de bonne volonté, mais elle ne connaît absolument rien. On nomme des gens ignorants dans des postes importants comme la sanction royale, comme la dissolution des chambres, que ce soit au Parlement canadien ou à l'Assemblée nationale ici. On parle de lieutenant-gouverneur, on parle de gouverneur général, alors que ces gens-là n'ont aucune existence légale, légitime et constitutionnelle. Ils sont imaginaires, on les paye à gros salaires. Mme lise est emprisonnée, alors qu'elle n'était même pas au courant qu'elle n'avait pas le droit d'être là. C'est des avocats et des juges qui l'ont entouré, avec des députés et des ministres qui l'ont nommé alors qu'elle n'avait pas à être là. Elle a tout perdu, elle a fait faillir. Euh, elle était, écoutez, elle est en chaise hollande cette femme-là. Je la connais, j'ai quand même discuté avec, euh, dans son cas et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça scandaleux. Puis il n'y a pas personne qui en parle. Les médias d'information, là-dessus, c'est de la pourriture. Tu sais, ils vont, euh, c'est effrayant. Là, ils commencent un petit peu à se réveiller, puis à dire certaines vérités, certaines révélations, mais à part de ça. Les gouvernements, les, les médias d'information ne sont pas là pour euh, euh, mettre dans l'embarras les gouvernements qui nous volent. Ils ne sont pas là pour faire ça. Donc, euh, écoutez, là-dessus, je vous laisse une bonne journée. Ma mère est là et puis elle est à Alzheimer, donc euh, c'est certain qu'elle peut arriver ici et euh, euh, je ne peux pas rien, rien faire. Donc, euh, là, je m'en vais justement euh, parce que je suis un aidant naturel et... Euh, Écoutez, ça coûte rien au gouvernement, je suis aidé en naturel, j'aide mes parents, j'aide ma mère, et puis euh, je fais de la maçonnerie là-dessus. Il y en a qui m'ont dit, comment tu fais pour vivre? Je fais de la maçonnerie, il y a des gens qui me donnent l'ouvrage. C'est ça qui me permet d'acheter de la nourriture, de m'acheter du linge. On m'a enlevé le droit d'avoir une voiture, un permis de conduire. On m'a enlevé le droit d'avoir une carte d'assurance maladie, et tout ça en 2004, quand j'ai fait la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, en vertu des lois, des jugements et des règlements. Et le gouvernement ne respecte aucune loi, aucun jugement, aucun règlement. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi, puis le gouvernement le sait lui-même. Et nous, bien, là-dessus, on est les victimes. On ne sait pas ce qui se passe. Quand on a un problème, on demande à un avocat de nous aider. On demande à un notaire de nous aider. Écoutez, alors que moi, j'ai un document notarié actuellement, là, où le notaire le dit j'ai pas le droit de désigner Québec État national du Québec elle n'a pas le droit de respecter la Constitution du Québec, la loi E20.2 de l'an 2000. c'est pas de sa faute. Si elle fait ça, elle est radiée de la Chambre des notaires, et c'est la meilleure personne au monde. C'est une personne qui est allée loin, dans mes dossiers, je lui lève mon chapeau, et je lui ai dit, moi je suis capable de te défendre et de te protéger. Toi, t'es pas capable de faire ça. Elle rester surprise. Mais aujourd'hui, elle sait que je suis capable de la défendre. La Chambre des notaires, je peux la mettre à terre. Et c'est pas compliqué. Moi, ça me prend du monde derrière moi. Ça me prend une population derrière moi. Ça me prend des gens qui veulent comprendre. Mais à date, tout le monde me dise euh, ou disent à tout le monde, entre eux, que j'ai jamais rien gagné dans ma vie. J'ai jamais rien gagné, paraît-il. Mais que ces gens-là qui vous disent ça, que j'ai jamais rien gagné, qui fassent la preuve que j'ai jamais rien gagné. C'est pas à moi de faire la preuve. Moi, je suis là pour vous aider, puis moi, je suis pas là pour me vanter de ce que j'ai gagné. Je suis là pour vous aider. Je suis votre serviteur, votre servant. Et écoutez, je vous aime comme j'aime mes enfants, comme j'aime ma famille. Et je suis de temps en temps, écoutez, en boule. J'ai le droit de me fâcher. Et j'ai le droit. Et jamais, on va m'interdire. Je regarde Jean-François Dubois actuellement qui a une commande du barreau de se taire, de ne plus dire la vérité sur les ondes. Sinon, le barreau va le mettre à l'amende de 15 000 Puis Jean-François, écoutez, il ne peut pas payer 15 000 d'amende. Ce petit gars-là a fait son possible. Donc, c'est-tu normal, le barreau, il il arrive, puis il intervient dans les dossiers de Jean-François Dubois, sans même passer par les tribunaux judiciaires, sans même que Jean-François reçoive un document, pour l'interdire, pour que la Cour, les juges, lui interdisent de dire la vérité sur les ondes. Quand on parle de transparence, est-ce qu'on peut se fier à la transparence de nos gouvernants? Non! C'est des menteurs, des voleurs, des brigands et des bandits, en cravate, en toge, okay? des gens qui sortent de l'université, des gens qui ont appris tout ce qu'il faut pour fourrer le peuple. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité, je suis un gardien des intérêts de la reine d'Angleterre, de notre monarque britannique et de tous ses dignes et loyaux sujets. Et ceux qui ne veulent pas embarquer là-dedans, qui veulent rester soit des animaux ou des choses, en se laissant appeler euh, M. Normandin, M. Dubois, euh, M. Fortin, Mme Normandin, Mme Dubois, Mme Madame Fortin, Mlle Normandin, Mlle Mademoiselle Dubois, Mlle Mademoiselle Fortin, etc., etc., tous les noms de famille, aussitôt qu'on vous appelle demain, vous êtes des choses. Sauf que dans notre société, entre nous, on a le droit de s'appeler comme ça. Mais quand tu appelles, quand tu concernes, ça concerne la fiscalité, les élections, le gouvernement, la législature et les tribunaux judiciaires, vous devez interdire aux gens de vous appeler monsieur, madame ou mademoiselle de votre nom de famille. C'est monsieur Jacques, madame Claire, mademoiselle de Suzanne, c'est comme ça, mais pas de nom de famille, respectez-vous. Vous avez une âme, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des choses... C'est le gouvernement qui a fait de vous des choses. Et il fait n'importe quoi avec M. Chose, Mme Chose et Mlle Chose, qui est leur propriété intellectuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et euh, je mets ça directement sur Internet. Et partagez-le, s'il vous plaît. Et les élections s'en viennent à l'automne 2018, ici. Faut que ça change. Hein, on a fait une manifestation publique à Québec le 19 août dernier et euh, on se promenait dans les rues, écoutez, ça a été extraordinaire, une belle manifestation, puis je disais, euh, dehors le statu quo de nos gouvernements, dehors le statu quo des partis politiques, faut que ça change. Vous, vous souvenez-vous de la commission Charbonneau, de la corruption Charbonneau? C'était pas un film à la télévision, c'est une réalité. faut que ça change. Vous comprenez? faut que ça change. Donc ça a commencé dans Louis Hébert, le changement, en, en adoptant tout simplement, ou euh, justement en votant pour un nouveau parti, hein, euh, la CAC, et euh, la, la nouvelle députée en question ben, euh, fait l'honneur des Québécois qui ont décidé du changement. C'était un bastion libéral ça, et aujourd'hui, ben, écoutez, puis euh, ces vieux partis-là, il faut que ça disparaisse. Même si la cac actuellement, c'est des gens du Parti québécois, du Parti libéral et tout ça, il y en a plusieurs là-dedans. Mais tu auras tout le temps l'établissement financier. Les banques contrôlent tout, tout, tout, avec les médias d'information. Parce qu'ils remplissent les poches des médias d'information. Donc, soyez prudents et choisissez les bonnes personnes pour vous aider. Vous comprenez? Moi, je suis là pour vous aider. C'est pas un choix... Euh, que j'ai fait de vous aider, c'est par la grâce de Dieu que je peux vous aider. Je suis une personne pas comme vous. Hein? Avec mes défauts et mes qualités. Mais, j'espère au moins faire ma part dans notre société. Bonne journée. Encore aujourd'hui. Le, le, le, le, le, le. Voyons voilà donc. Jeudi le 19 octobre. Il est 6h41. Merci.